Good morning alle Eden nous étudions aujourd'hui maseret migla perikvet mishna dalet akol kashir lnikrot ata migla khots mkhrash shota veketan rab yoda mkhshir beketan en kol ata migla lo delo malin ze lo tovelin ve lo dans notre mishna tout d'abord tous sont cachères pour lire la Megillah. C'est-à-dire, on peut écouter la Megillah de n'importe qui. Soit, ça veut inclure en réalité les femmes. Une femme peut acquitter un homme. Comme ça, ça va porter dans, dans la Ha même. Même si la Megillah, il ne faut pas qu'elle la quitte, pour plusieurs raisons. Ça va apporter dans le Hatsuka, que Hosea d'après ça aussi, c'est un hein, une manière un peu anormale, quoi, que celui qui est censé connaître, il ne le fait pas, et c'est une honte. D'accord Mais en tout cas, concrètement... Si on est bloqué avec une femme qui sait lire, elle peut acquitter un homme. « à Donc tous sont cachards pour lire la Megillah. Chutz me et katane. » Sauf un cherech, un sourd, un choté un fou, qui a, quelqu'un a, qui a perdu la tête, ou un katane ou un enfant. Chacun, c'est un rilouge particulier. Et d'abord, je continue avec un petit mot, c'est « Rabiouda marchant ma katane, Oda valide la lecture d'un katane pour dispenser un grand. » On enfin, fait un petit peu d'ordre. Alors, Khusmerech, d'abord quelqu'un qui est sourd, on parle bien sûr de quelqu'un qui est sourd, mais qui sait parler, c'est-à-dire, avant, avant, il écoutait, pendant qu'il écoutait, à l'époque où il écoutait, il entendait, il a appris à parler, après, ses oreilles se sont bougées, il n'entend plus, et ben, la Mishnah dit qu'il ne peut plus dispenser un, euh, une autre personne par sa lecture. Cette Mishnah, elle va se d'après Rabbi aussi, que Rabbi aussi pense que, dans toutes les mitzvot où il faut lire quelque chose, et ben, il faut que celui qui lit entend lui-même. Il s'avère de ce fait que celui qui va lire et qui s'entend pas pendant qu'il est en train de lire, donc en fait on parle d'un sourd que même lorsque lui il parle il s'entend pas. D'accord C'est pas qu'il les oreilles bouchées, c'est qu'il a perdu l'audition le, le, le, tout simplement quoi. Il s'entend même plus lorsqu'il parle. Alors dans ce cas-là, puisqu'il ne peut plus lui-même s'entendre, il, il, il est dispensé de la mitzvah puisqu'il peut plus la réaliser, puisqu'il est dispensé de la mitzvah, il ne peut plus acquitter quelqu'un d'autre. D'accord pour la, la je ne sais pas qu'est-ce qu'on retient, euh, je n'ai pas fait attention à la question. Est-ce qu'on tient la, la comme lui aussi ou pas, je ne sais pas. Et, et deuxième sujet maintenant, le deuxième c'est le choté, celui qui a perdu la raison. L'agmara dans Khagiga, explique plusieurs niveaux, c'est quoi un shoté Quelqu'un, essentiellement, quelqu'un que dès qu'on lui donne, qu donne quelque chose à regarder, il le perd, il ne sait pas, il a, il, a perdu, il a perdu la raison, c'est déjà un niveau de quelqu'un qui n'est plus, plus imposable de mitzvot, parce qu'il est D'accord Et Katan, katane c'est un enfant qui sait lire qui est déjà arrivé à l'âge du Khinur. selon Tanakama, il ne s'acquitte pas, on peut, il ne peut pas dispenser un adulte de sa mitzvah par sa lecture. Lire Rabiyuda valide. C'est quoi leur discussion En fait, c'est simple. Lire un enfant, il a le devoir de lire Midera Banan. c'est à rien imposer de faire les mitzvot Miderabanan, Banan, même pour la Megillah. Donc, il doit lire la Megillah Midera Banan. D'apart ça, toute personne a le devoir d'écouter la Megillah. Hein, une mitzvah Midarabanane, c'est pas écrit dans la Torah, puisque ben, le c'était c'est passé beaucoup plus tard, ça avait passé à l'époque de euh, Galut Bavel, plutôt que Galut Paras Madaï. Et de ce fait, alors on a une règle. Si je suis imposé d'une mitzvah de la Torah, quelqu'un qui n'est pas imposé par cette mitzvah de la Torah, mais que Midarabanane ne peut pas me dispenser de cette mitzvah, c'est vrai. Un derabanan n'acquitte pas un Deraïta. De mais quelqu'un qui a imposé d'une mitzvah, par exemple, une femme qui n'est pas imposée par une mitzvah, de chauffard, elle ne pourra pas sonner donner du chauffard pour acquitter un homme, parce qu'elle n'est pas imposée. Même si Ramim a instauré, par exemple, qu'une femme obligée, même si est obligée, mais ce n'est pas le cas, elle ne pourra pas, parce que sa misère des Rabbanan n'atteint pas le niveau de Horeita pour s'acquitter. On trouve encore dans les de Birkat Amazon, des situations un peu dites comme ça, qu'une femme ne peut pas dispenser un homme du Birkat Amazon, c'est marqué dans la Gemara, c'est un, un safek dans la Gemara, parce que peut-être que la femme n'est pas imposée du Birkat Amazon Miyatora, puisqu'elle n'est pas imposée de Brits Vetora, elle ne peut pas dire Brits Vetora. Elle n'est pas, ça on peut le dire, ça le veut, mais en tout cas, elle n'est pas, pas concernée par le bruit de la Torah, C'est possible que ce soit invalide. Quelqu'un qui n'est pas imposé par une Isa Midorita, ne peut pas acquitter quelqu'un qui est imposé par, par la Torah. Mais là, on est avec deux des Puisque la Megillah, elle est foncièrement Midora Banan, et le Katan, il a un devoir de lire des Sur ça, Rabi Udah, va nous dire, mais tu sais quoi alors Un derabanan dispense un derabanan. Les Kachamim, ils vont dire non. Très dérabanan deux dérabanan ne dispensent pas un dérabanane. Là, les sur la le Megillah, c'est dérabanane. Il y a un enfant qui lit, il a imposé une dérabanane. Donc, la, le devoir de lire la Megillah d'un enfant, c'est un dérabanan de dérabanan Ça fait deux dérabanan ne dispensent pas un dérabanan D'accord C'est un avis qui est rapporté, c'est comme ça que le barton l'explique. Euh, non, plutôt le Tosotiumtov qui rapporte au nom de Tosphote, qui rapporte au nom de Tosot dans, la, dans, la, dans la Megillah. Il y a un autre avis qui explique, en réalité, l'enfant, il n'a pas imposé lui-même, c'est son père qui a le devoir de l'éduquer, mais lui, l'enfant, il n'est pas obligé de le faire. Et donc, du coup, il n'est même plus imposé par la mise au coup. Ensuite, deuxième sujet maintenant, En fait, en deux mots, la phrase est un peu longue, ça se finit avec la phrase, Elle est à la fin de la phrase, que à partir du net en réalité. On va maintenant énumérer toutes sortes de mitzvot qu'il faut accomplir de jour. Et dans ce cas-là, le jour, vous savez comment ça se passe le jour. Le jour, ce n'est pas au lever du soleil, c'est depuis le lever du jour. Le lever du jour, c'est 72 minutes à l'Otachachar, 72 minutes avant le lever du soleil. Il commence déjà la première percée de lueur tout au fond de l'Est. Elle est difficilement perceptible, je ne je sais pas concrètement si on, Je ne sais pas quoi ça ressemble. Euh, il fait encore très noir, au contraire même, à l'époque, à la, à la, juste avant le lever du, du, du jour, il fait particulièrement noir, et puis après d'un coup il y a la première percée, tout au fond, à l'horizon, à l'est, on, on peut discerner apparemment une, euh, une petite lueur tout au fond, ça veut dire que c'est le début du lever du jour. Et puis après ça va en devenant de plus en plus clair, jusqu'à qu'arrive maintenant le Netz alors la méchante en fait, elle va me dire, tu sais, elle va énumérer toutes sortes de mitzvot, elle va me dire, toutes ces mitzvot qu'il faut faire deux jours, je te demande que tu les accomplisses depuis le moment où le soleil se lève. Ne te contente pas du lever du jour depuis à attends le Nesachama, parce que si tu es, c'est un, un, un Geder des Rabbanan en fait. rami m'a instauré de faire ça, ne pas le faire depuis le début du jour, mais depuis le début du lever du soleil, comme ça c'est sûr qu'il fait jour. Parce que si tu vas commencer à dire, ah, il fait assez jour, il ne fait pas assez jour, alors toi, tu vas dire, bon, moi j'attends qu'il fasse euh, très clair et l'autre évidemment, non, mais même s'il fait un petit peu moins clair, et puis et puis on va se retrouver avec des gens qui vont commencer à faire leur misoir la nuit. Donc en fait, alors qu'ils font encore en nuit, d'accord Imaginez, on a évoqué le cas des soldats, c'est le, le cas le plus fréquent, les pauvres, des fois ils doivent tenir la garde et, et ils, ils veulent savoir depuis quel moment ils peuvent commencer à lire. Tu vas commencer un petit peu à trop jouer sur les, sur les limites, tu vas trouver avec quelqu'un qui va se mettre à lire de nuit. Et s'il est de nuit, ça ne quitte pas avec la misoir, parce la misoir, elle est imposée de jour. Donc du coup, on va énumérer. Toutes sortes de mitzvot qu'il faut accomplir deux jours, en l'occurrence, tout d'abord la lecture de la Megillah, il faut la lire une fois la nuit, une fois le jour. Celle du jour, t'attends qu'il fasse le netzahama a priori. Veux le malin brief il faut la faire deux jours, le jour aussi. Ou bah yom hachmini, mol on doit la dire deux jours et pas la nuit. Celui qui fait le brif la nuit, il ne s'acquitte pas de la Mila. Le lendemain, dans la journée, il doit être matif d'ambrite, il doit refaire couler une goutte de sang pour ça, et une valeur de brif milah. Et aussi pour la Velo Tovlin, Velo Alors, Tovlin, on le met de côté un petit peu de minute. Tovlin, ça veut dire se tromper au miguet. on va expliquer de quoi on parle exactement, mais Mazine c'est plus facile. Mazine, c'est asperger l'eau les, les, de la vache rousse. Alors, la toile nous a dit, il faut le troisième jour, le septième jour, la Torah a cité sur le jour. Donc, le jour, tu ne fais pas la nuit. Tu ne fais pas la nuit et tu ne fais même pas non plus, depuis Alot chakra. tu attends que le soleil se lève. Tovlin, la Tvila, hein. alors, ce n'est pas exact, parce que la Tvila, on peut se tromper la nuit. Mais en réalité, pour toutes sortes de puretés ou impuretés, la Torah nous a d'attendre, par exemple, le septième jour. Ça peut être des lois pour la... Le Tiferet Israël, il en rapporte plusieurs. En l'occurrence, on a le... La la la il est où Je ne le trouve pas, désolé. Le voilà. Non, c'était sur la Khaftet. Quand la Tmeine, il rapporte t'memet, metsora, Zav, Zava... Ou bien, même aussi, la dvilla des guérim va abadim. Un c'est celui qui a été impur, et qui s'est impurifié par un mort. Une fois qu'il a fait l'aspersion des, des, de l'eau de la bachos, et rousse, ben il doit ensuite se tromper au migvé Le Metzora aussi, quand il finit sa pureté, il fait tout le, tout le rituel des, des, des du Metzora. Ou encore Zav et Zava aussi, ils doivent se tromper. Il y a plusieurs à la route dans Zav et peut-être qu'on les évoque très rapidement. Il y a Zavagdola et Zavaktana. Zavagdola, c'est celle qui a vu, ou l'homme aussi qui a vu, trois jours de suite, c'est parfois même trois dans la même journée enfin on va se contenter de dire trois jours de suite alors maintenant il est il a une grande zava il a l'obligation de vérifier maintenant sept jours de pureté où il voit il va plus voir si c'est un homme c'est un épanchement spécial de ziva Ou si c'est une femme ça ressemble à du sang mais dans une période où elle n'était pas à savoir ses règles alors ça vient la zava elle doit passant, si elle a vu du sang trois jours de suite eh bien elle doit attendre compter sept jours et après au septième jour elle peut tomber déjà dans la journée alors, la Mishnah me dit elle n'est pas obligée d'attendre la fin, pas comme ce qu'on fait nous à notre époque, que les femmes, on est marmire à la fois nida et zava, et elle attend complètement la fin, elle se trompe la nuit qui suit, en laquelle elle peut changer depuis la journée qui suit, selon la Torah. Après, on ne rentre pas dans les détails de halakha, pourquoi est-ce qu'on a dit une Nagim de faire plus marmire pour éviter d'autres situations délicates. Même si elle se rend pas au Mikbé, elle n'a le droit d'aller avec son mari, en fait, c'est le problème. Du coup, Khamim, on instaurer qu'on ne se trompe pas du tout. Mais en tout cas, il y a concrètement. Elles, elles, elles ont le devoir de se tromper depuis le septième jour, si elles veulent, et il faut attendre le jour. Donc de nouveau, tu te trompes, pas la nuit du septième, mais attends le matin du septième, et plus que ça, t'attends le nez sahama, le lever du soleil. et aussi pour c'est ce que je dis sur la zavaktana, c'est celle qui a juste vu un écoulement, très rapidement, c'est, la femme elle a des cycles, euh, elle, a, elle a un cycle, de Nida, et, et des jours où, c'est sûr, il y a 11 jours où elle n'est pas censée voir du sang. Et si elle voit du sang dans cette période là elle devient Zava. Et alors, aujourd'hui on est, n'applique on est, on, on, on plus toutes ces lois, parce que dès qu'une femme, elle voit une goutte de sang, elle doit patienter 4 jours, puis après compter 7 jours de pureté, ou bon, 4, 7, ou 5, 4, 5, plus 7, d'accord Avec 7 jours de Shivaneki, quelle que soit la goutte de sang, justement à cause des lois de Zava, qu'on n'est plus bâquis dans Serachot, donc dès qu'une femme, elle voit du sang, elle est patiente. Mais à l'époque, en tout cas, on s'avait discerné, si c'était la période où elle était censée voir ses règles, elle voit du sang, elle patiente, et elle compte euh, 7 jours, et elle se trompe après. Mais si, si c'était du. Mais si elle était ensuite dans la période où elle n'était pas censée voir du sang, alors là elle devient Zava. Alors si elle devient Zava, si elle a vu une seule, elle patiente un jour, elle se trompe. Si elle a vu deux aussi, si elle a vu trois, elle devient Zava elle doit patienter les 7 jours comme fait tout le temps à notre époque. D'accord On se rappelle Shomertium, elle garde un jour contre un jour, cest qu'elle puisqu'elle a vu une seule fois, alors elle patiente un jour, elle vérifie qu'elle n'a pas vu le jour du suivant, et puis elle se trompe, elle se deux jours. Elle se trempe deux jours, elle doit attendre le netsachama. L'autidbol, achetait Net-Sahama jusqu'au lever du soleil. Mais malgré tout, la me dit, sache que tout ce que je t'ai demandé, je t'ai mis une barrière. Mais en réalité, de Kulanchasu Kasher, sache que tous. Si ils se sont trempés finalement depuis le, le, le lever du jour et pas du soleil, donc on a dit 72 minutes avant le lever du soleil, et eh bien malgré tout, il s'est acquitté, c'est que la chair, ça marche, ce qu'il a fait parce que, à posteriori, c'est bon. On a voulu éviter que tu rentres dans des problèmes, parce que tu vas commencer à jouer sur les limites, tu vas finir par te tromper, par le faire la nuit. Et on ne peut pas que tu le fasses la nuit. Mais si, contrairement, tu l'as fait, tu sais que tu étais 50 minutes avant le lever du soleil, ça marche, il n'y a pas de problème, d'accord C'est tout pour aujourd'hui, c'est une journée pleine de Hatzla HaKol Tuv